Ok, Cabron Yep. Oui, chaud. On va aller faire, oui, la, on va aller faire la loupe là-bas. Ok, chaud. Bon, ah, tu l'as entendu Ouais. Ok, On okay. va Alpha, bravo. Bah, à chaque fois, t'as 10 secondes de délai, c'est pour ça. Ça te va le ping Ouais, ouais, tranquille. Je pense que c'est le, le, le, le, ouais. le mieux pour qu'on prenne l'argent, etc. Comme ça, tu fais en de temps que toi là. Ouais, ouais, ouais. Ou dans les airs au cas où. Oh bon que j'ai dit dis moi quand tu sautes hein. Désolé, désolé gros, je t'ai oui, fait... fait gaffe, Fais surtout gaffe à pas te faire tuer dans les airs Y'en a qui est one sur moi Ping le, Ping le moi et je peux t'aider Je bah, suis en parachute là, je plonge plus Ok va... C'est parce que c'est loin là Y'a du monde autour là j'suis juste à côté de toi là Ok nice, vas-y euh, J'en vois un peu derrière moi là Ouais c'est bon, c'est bon, je fais pareil Mecs sont devant mais je crois qu'ils vont vers le hangar hein. Y'a un mec juste derrière toi là C'est bon j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu on peut le gommer lui on peut... ah Non, non on peut il, pas... est... il est tombé, il est tombé Il est tombé. Il y a notre équipe qui fait exactement pareil ouais, il se... il a... Ils sont split, ils sont split En fait tu vois il y les... Il notre gauche Voilà, là. mais celui à notre gauche, il est avec celui le plus à droite, ils sont un peu split Donc euh... Tu sais oh. ce qu'on fait Moi je... Moi je focus la loupe, toi tu prends une arme, ok Vas-y vas-y Frère ouais, est-ce qu'il y a une bagnole il y qui... Il est... là ah, Vas-y, go commencer à décrocher Allez ma poule On dans la même maison que toi là Oh ouais Il y a des juste à côté aussi là Ok Eh hey, vite on avance gros T'as une plaque là Merci T'as vu ça a at atterrit sur la hauteur frère Ah ouais, j'ai pas viens vu moi, Viens avec moi, Jack colle moi gros J'arrive, j'arrive Qu'est-ce tu fais J'ai une sacoche, je peux te passer des plaques Ouais ouais Allez, ma poule. C'est notre moment. T'as vu des mecs ici ou pas là Ouais, sur la hauteur. A gauche il y a un camion. C camion qui passe. Mais toi t'es arrivé sur nous, je sais pas. Go euh, le cool, laisser, go le cool, laisser. On laisse passer, on crabe pas de balles, on fait rien. Il y a un hélico aussi là. Voilà, l'hélico au carton hein, de si de tu peux. Vas-y, vas-y. Je vais prendre la sacoche. Non, c'est le prochain. Moi ouais, j'ai déjà une sacoche. Nice. Oh non, c'est chez les méchants frérot Peut-être un silence de mort J'ai un trophy ils aussi Ils spawnent là-haut les mecs Ouais, ouais mais du coup ils ont qu'un bâtiment looté gros Vas-y je prends le silence Ouais, ouais Je suis pas dans mon corps encore. Hein. J'ai EM2Q63 là Tu veux qu'on essaye de les jouer ou pas Ouais viens, viens on va passer par la gauche frérot Par la gauche, il y, y a le moins de bâtiments, follow moi Ouais il faut qu'on aille acheter notre caisse C'est pas eux quand même c'est qu'on peut la porte je pense Viens allez on avance Personne, là. On avance vraiment Passe légèrement par la droite Et surtout colle moi au cul gros je, je vais tanker les premières balles Ouais je suis derrière, je suis derrière Ah moi je glisse Viens avec moi, viens avec moi, Flo Je suis là, je suis là Je vais te renifler le cul là T'es prêt à rentrer Allez go Vas-y je pose une super UM2 par terre. Fais gaffe à l'hélicoptère. Y'a un hélico qui arrive là. Là, je me cache un peu, qu'il me voyait pas là. Qu'il à le laser ou pas s'il si pop Ouais. Il était sous le souterrain, gros Dans le souterrain, putain Oh l'enculé, gros Il a atterri en bas. Viens, on Et y dans va le sous -terrain, là On y va en bas, on y va, On y va frère On y va en bas. J arrive, j arrive, j arrive. Faut qu'on aille acheter nos caisses. Ils se fight, ils se fight un crack. N'hésite pas à me le ping. Un crack aussi. Dans garage, garage. Ok, j'active le silence de mort, lapin. J'avance par la droite. Je confirme. J'ai ça. Je pas si. On avance pas. On stay ensemble. On stay ensemble. On avance par les buts. Tu peux traverser, je te couvre. Vas-y. A gauche, t'as vu la montagne. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu mon pote. Prends une cover, prends une cover, mon pote. Bon, je suis safe. Je recharge là. Faut que j'achète, frère. T'es avec moi Je vois pas les mecs. Faut que j'achète, cabron. Donc là, j'aurai besoin de ta cover. Euh... Hein. Je vois pas. <rire> euh. Mec, je sais pas, une autour, Non, pote de plaque. Ou deux mûnes. Bois, de bois de plaque, bois de plaque, ouais. Ça prend l'hélico. Faut un shot là, faut un shot. On va lui Le fumer coup, sa grand-mère. En fait, on va lui fumer sa grand-mère. Viens avec moi, Cab. Allez, je suis derrière, je suis derrière. Je, je sais pas si ça s'arrêtait là en fait. J'ai rien au capteur. J'ai rien à capteur là. Ok ok, on avance. Je vais peut-être faire la maison en face. Capte, capte J'ai rien capteur Ok à mon avis, Moi à sa plage j'aurais couru en fait, euh, Quoi je passe au shop je suis à 4 de J'ai pas de mune T'as pas de mine, pas de mine Non, non. J'ai pas eu le temps d'acheter la boîte. Tu penses que la tour elle est prise La tour de contrôle Ouais En gros y'a des chances non, on, va pas, on va pas prendre de risque. Ce qu'on qu va faire Alors, On peut la tenter bon. Parce On serait bien dans la tour le mec Ah là on serait très très bien c'est sûr qu'il y a les mecs qui vont essayer de la prendre la pose hein. Donc toi tu peux sniper vu que tu au sniper Moi je peux au pire camper la tiro et... Et j'attends qu'il y a un qui monte Cab, au cas, bon, vis, vis, au, au cas où il se passe un malheur Je te pose mon mes munitions et mon argent Vas-y Je ouais, j'ai 16 balles de 5 si jamais Je peux aller looter le pas bas si jamais là C'est pas, pas, pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait Je vais looter le bas juste à côté là Vas-y, loot, loot tout le bas C'est ce que je fais S'il te plaît, si tu, si tu trouves une bêtise ou une tru un truc comme ça, prends la oh bah Ouais t'inquiète T'as vu ça tout à l'heure hein. allez, allez remonte vite, remonte vite mec, que les colis sont tombés, c'est narrow ah, il Ok, on, a... Roche, on va devoir route. se déplacer lapin. Les decks sont postés ici, les clinicaux. Ouais. Après on pourra toujours se déplacer sur le bord de montagne hein, Avec la zone là je reste à la tiro moins chaud. Cabron. Ouais. Faudrait qu'on prenne ce bâtiment idéalement, en fait. On va repartir d'où on vient. Il y a déjà un hélico qui a sur le pingouin. J'ai déjà un hélico. Mais on peut passer par là. Frérot, Fais comme moi. Fais le même move que moi. Tu me suis. On prend en bas le souterrain. Ça crée un. On a vu qu'il y avait des gens derrière. Tranquille. Ok. Oh souterrain, souterrain, souterrain devant nous. Viens, viens, viens. Viens, frérot. Viens. Laisse-les. Laisse-les tranquille Là notre, là, notre but c'est pas de fight, ok Oui, on aurait pu les mais par contre, en open. Hein. J'ai rien vu frérot, j'ai même pas regardé. Prends la hauteur. Je tu viens avec J'arrive. Vas-y, après j'arrête de changer de décision, on, on, on, on garde la hauteur et c'est notre, notre place forte. Ça marche Vas-y, vas-y. On va jouer de là-haut. Je, je pense vraiment que c'est une des meilleures poses là. J'ai vraiment besoin de toi en soutien. Je, je suis en premier, t'es là Je suis à 40 mètres. Nice Faut faire gaffe on met derrière aussi dans le bac là Bien sûr, bien sûr Je t'attends Kervan, il faut qu'on soit collé T'es à guam Je suis là, je suis là Ok Yep Elle est ma poule Ok la zone elle a encore elle a encore Schlink euh, loin frérot On va, on, Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rester ici frère On va complètement rester ici Et euh, on va wait Tant qu'on est dans la zone on bouge, on bouge plus Quand tu qu'il y avait l'hélico, dès le début de la zone il était là bas Ouais mais en fait y'a un mec qui s'est posé et il s'est fait, fait crever gros Y'a le train qui passe Ouais check le train C'est pas la meilleure Et Le, et le, le train par contre c'est une rota royale jusqu'au jusqu centre zone oh Ah bah ouais Comme tu veux on peut le prendre si tu veux hein. Mec y'a un mec Le train Elle est pas passée Elle est passée à travers la balle Crac GG Un autre là-bas, toujours, il décale toujours par la gauche Allez Moi je peux pas les jouer de son mec là Du coup c'est... je peux surtout te couvrir le bac si tu ouais, veux Voilà mais ni droite, ni là. nickel, ouais. get le nord frère oh, la... J'ai oublié là Mec On est zone 3, il reste 80, 80 personnes frérot Frérot j'ai vu, j vu moyens. Là, ouais. là, il y a des balles qui ouais, tapent par terre Moi hein. ouais, je vois, je vois Il y en a un qui est là-bas là Je te les ping Je vois je, plus vois, plus. vois, je vois, je vois ils sont deux. Toucher le premier. J'avance un peu là. Tranquille, Cabron. Tranquille. Je prends le contre -ballo. Ouais, ouais. ouais je prends contre Et, ils vont avancer. Ils vont faire la même strat que nous. Sauf qu'ils vont pas pouvoir monter eux. Ils vont se retrouver baisés. Je vois pas là. Là, Cabron. Ennemi. Doc. Oh oui! oui GG ça. Let's go, show. Je... Ah, frérot, je, je les knock et j'en ai foutu une. Pré-shot instant. Allez! C'est ça qu'on veut. Un kill de plus, gros. À gauche, y'a rien. Fais gaffe à la droite, toi. Là, frérot, frérot, frérot. Je vois l'autre. La bon. Knock. Je, vais ça. Je, leur mets des, je leur mets des boules de one shot à 300 mètres, frérot. L'entraînement lobby ça m'a ah servi. Mec, ça. Hein. Non, non, c'est une tiro. Voiture, voiture à gauche, à gauche. Deux voitures. Fais attention, cabron, ils ont peut-être des snipers ou quoi. Ils sont sous le pont là Ils sont arrêtés sous le pont. Ouais, mais tout le monde fait la même rota, hein, tu vois. Cabron ils sont arrêtés, je, les... je... Fais gaffe, Fais un check-up, même sud, euh, viens avec moi. Il faut Valdert ou pas là Tu m'en restes okay. Tranquille, Cab. Ouais. C'est le mec à gauche. On, on avance. Pas on, pas va là. Prendre, ouais, on va prendre. On, va prendre vois, on, on Alors, on va avancer avec le gaz et on va prendre la POI que je t'ai, euh, pingé. Viens voir. Viens avec moi. Viens avec moi. Juste euh, que, t'aies une va, idée. Je vois. Parce que, la moindre, erreur de move pas ensemble, on est cuit. Si on peut avoir une pause derrière un caillou, un peu sur la droite, on le fait. Sinon, sa mère, ok ils viennent derrière nous ces fils de pute. Genre euh, ils se posent par là. A Il y a deux voitures qui traversent là. Deux voitures, ouais. on intercepte. La dernière. J'ai pas eu. On en profite, on en profite. Enfin, on en, pro on en profite pour se mettre haut. Ouais, oh ben merde. La rota. Ouais. Ça joue shotgun. Ils sont viens, la rota. Viens, on y va maintenant. On y va maintenant, cabron. Enlève ton ping, s'il te plaît. Ils se font jouer, ils se font jouer. Sur le top. On y va Cabron. J'ai eu une assist, en a un qui est mort. On y va Cabron. On y va ma poule. Je suis derrière toi, je suis derrière toi. Nog sur le top. Son collègue il m'a craqué, J'essaie de finir mon kill. Ah putain Je suis devant toi Cab Allonge-toi. Il a couvert son pote nickel. Faut que tu prennes le bac Cab on a, on a pas pu le vérifier, c'est une grosse erreur. Ah, on a plus du tout la hauteur hein, sur le bac. Hein. Putain, j'ai pas réussi à le, à le confirmer, frère. Je suis désolé. Là, le bac, j'ai peur là par contre. Viens, viens, Cabron, viens. Tu vas aller où Ils peuvent plus décaler. La, mais, la maison, il y a du monde ou pas du coup Bah, celui que j'avais touché, il est, il est mort. Il s'est fait tuer par le mec justement du top. Mais je sais pas si les deux, ils sont morts. Hein. Je te propose un truc. On y va. Je tape la glissade. Je... Oh Sniper. Je ça. Trop de crack. Un On et... C'est ce qu'on fait, gros. Là, euh, sur la droite, la push j j'mets une ça push. Je viens de para. C'est para. Good play. On prend sa pause. Ça doit être lui, Carota. Hein. On prend sa pause. On se panoc. On se panoc. Serre les fesses. On avance. Toc toc. Y'a rien. T'as kiffé ma para bébé? Ouais. Je veux garder ma balle derrière là. T'as pris celle. Tiens frère, pas, pas besoin de faire gaffe, tu tires comme un taré. Tu peux en ramasser. T'as besoin de balle de 7, toi tu me dis Ils vont vraiment nous gêner ces mecs. Par la porte, hop. Le est ah oui, ils vont nous emmerder eux. Zone là pour Ota, ça. Sois Sa... patient. Sois patient J'arrive pas à voir ce qu'il y, qu y a comme OG pour nous aider à avancer Je vais une voiture sinon mais... Non pas de voiture Tire à droite après ouais C'est quoi je vais prendre... Reste là Ok J'ai pas envie qu'on crève tous les deux ah, Si tu crèves je suis dans la merde T'inquiète t'inquiète Il me focus j'ai besoin d'une cover J'en ai craqué un Il est knock, il oh noc oh J'ai fait ça Let's oh go Let's go c'est qui là C'est le mec, fait toi me pas sans arrêt Derrière, derrière Clear Derrière Je sais pas, j'ai vu une balle passer derrière. Pour moi c'était de bonnet hard là que ça tirait. Oui, oui, oui, mais peut-être qu'il pouvaient tirer Je sur des mecs qui les nous suaient. J'ai fait du là. Ok. Nickel. Oh, il y a tu la zone là. C'est quoi pour me faire sniper ça court là, là. Ça tire à Fais guill, free C'est bon, j'ai aussi. Frérot, on descend, on clear ça correctement. Je, de Je me shield Paralyse para. Tempo gaz, mets-toi contre le mur, contre le mur bébé. Sur moi, sur moi. Mort, mort. Nice. Je prends l'alerte max. Je me prends l'alerte max, hein. max. Bien alors. sûr. Frère, est-ce que j'ajoute bouclier ou pas C'est Bien, après elle est encore là. Je joue pas trop le À droite Ah non non, pas à droite non. Mec, euh, mec pour le multiplicateur. Il y, le camion, il y a le camion qui est à droite. aussi. Frérot, oh, Pour le multiplicateur, j'ajoute boubou. Non Non, c'est la pire idée. il ouais, fortuné, non non, un fortuné gros. Comme ça. Il y a un sniper. Non, qui non mais euh, tu veux pas jouer toi. Mais putain, c'est ce trop toi, bon Viens avec moi Let's go ça. Mais par quoi là On s'avance, bon. on se... À droite, hein oui je nouveau. sais, je, je me doute qu'il y a du monde, je me doute Mais on est obligé, on est obligé, on n'a pas le choix Alors on se met comme as frère je, je te couvre de tout ce qui est la gauche Toi tu me prends la droite, ok Trust me Jusqu'à là je t'ai pas menti la droite là Le camion de sang il va manger la zone là Trust me frérot J'ai soigné le, le zac là-bas Il de là-bas là Il est dans ce bâtiment aussi là Moi bon, après j'ai un masque gold Pour tanker encore Ok, ce sera à toi de le garder. La droite Cabron, tu, tu m'abandonnes pas de la droite. Ouais, je sais que y'a personne à droite. Il y avait juste le camion quoi. Et si on arrive à prendre ce petit local là-bas là. Tranquille Cab, tranquille, tranquille. Oh, good, chic. Allonge, -toi, allonge toi ici Cabron. Allonge-toi ici avec ta batteuse. Je t'ai mis ton spot. Allez Cabron, allonge-toi là. On s'allonge, on s'allonge. On a le dénivelé, on est bon. J'ai besoin. Ah, il faudrait pr prendre la petite maison là. Tranquille, Ça, bien, mais bon. Cabron. On va avancer par la gauche. Ouais, on... on va lire. Il y a fenêtre à droite. Hein. Fais gaffe, peut-être, parce qu'il te voit il te voient fenêtre là. Fr je sais, frère. Je sais. Mais moi, c'est pas grave. Tu vas avancer à où Moi, j'ai un masque de Pour bien tanker la zone. On hein. va tempo. On tempo. Listen me. Recharge tes armes si tu l'as pas déjà fait. C'est fait, Cabron Ouais, ouais. N'avance pas, ne, enfin ne te lève pas. Tranquille, tranquille, tranquille. Hop, Je crosse d'abord, reste tranquille. Alors, moi je suis knock, c'est pas du tout une mode cover. Reste allongé, reste allongé dans le gaz. Fais une grosse rota. Ça passe à travers, moi c'est pas du tout safe. Ils essaient, ils essaient de me confirmer, ils me confirment, ils me confirment. Il te cherche Il est à la petite maison devant Il décale par la droite Droite encore Droite encore T'es bien cabron T'es bien T'es bien T'es bien Dommage Tu pouvais pas faire mieux Tu pouvais pas faire mieux Top 5 C'est bien ma poule C'est bien C'est ça cabron la première ouais, Top 5 Top 5 6 7, 8 kills 8 kills Top 5 c'est très très bien Bien joué ma poule Bien joué euh, Gauche à droite me jouer là Je peux y être trop oh, pas là Allez, go. Okay. Top 5 quick kills, kill Encore, c'est pas les gueules. Hein. Il joue fort, hein, le portugais, là. Je suis sur euh, Suède. Il a one shot là Ouais il l'a il a OS d'une balle gros Une balle sous le menton frérot il te l'a OS ah ouais, là. Ils, ils sont en 2v1 il, il a entendu tout ça en plus l'autre Il voit rien gros, il voit rien il tire Première gamme finie. Belle perf cab, super après tu vois quand tu m'as dit je crois avant tu vois j'ai pas, pas pu avoir la ligne justement pour te, te couvrir. C'est le mec t'as shooté. Ah. Tu les poses que toi, les à deux, après, tu vois, justement j'aurais pas pas pensé, je, je pensais euh... Parce que j'ai mis que 2-3 balles tu vois, tant que je prenne la ligne. En, ouais. fait, je, en fait je pensais que la, la ferraille tant qu'il est balles, tu vois. Et sauf que là c'est passé non, à travers, pas tu vois. Totalement.